Oh, il y a une lune Aujourd'hui, on va rencontrer euh, quelqu'un qui présente euh, une exposition, on va dire, sur les photographies d'un artiste. Donc, euh, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous Alors, je m'appelle Aurélie Dasnivez et euh, je suis chef de projet pour l'association Promouvart. D'accord. D'accord. Et donc, euh, qu'est-ce qui vous a donné euh, envie de faire euh, l'exposition, on va dire, de cette photos alors, euh, en fait, moi, mon travail, c'est de travailler avec les artistes, euh, que ce soit sur, euh, enfin, dans toutes les disciplines, ça peut être le spectacle vivant, les artistiques, la photographie, la vidéo, voilà, on est ouvert on est à toute discipline artistique. Et là, donc, c'est l'exposition d'un artiste qui s'appelle Yann et euh, qui avait en fait, alors normalement, cette exposition, elle est installée dans un bus anglais qui s'appelle le voyageur mais il est un peu vieux et il nous a fait des, des petites blagues, on est en panne. Donc on a quand même apporté l'exposition ici à Normandie. C'est mieux que rien. <rire> Donc il n'y a pas l'effet waouh du bus, mais il y a quand même l'effet wow des photos et, et de l'installation en fait. On a essayé de reproduire un peu ce qu'on avait dans le bus. Oui, il y a des coussins. Oui, c'est ça, il y a les assises de siège, on a des moquettes. Euh, voilà. Tout ça, ça vient du bus. Et puis on euh, a bah, effectivement les photos au sol aussi en fait, euh, qui surprennent beaucoup au départ. On n'ose pas forcément marcher dessus. Et puis, euh, et puis voilà, on a une quarantaine de photos exposées. Euh, c'est une exposition euh, éphémère. D'accord. Et quel est le but de l'association euh, Alors le but de l'association, c'est d'accompagner les artistes, en fait, de, leur, euh, de les aider dans tout ce qui est annexe à la création. Parce que euh, quand ils gèrent tout ce qui est administratif, financier, euh, euh, chercher des expos ou des, ou des dates pour les spectacles, ça prend énormément de temps, donc ils n'ont plus forcément le temps de créer. Donc nous, on est là pour, pour accompagner tout ça, en fait, pour leur permettre d'être un peu plus libre dans la création. D'accord, merci. D'accord. Et euh, toutes ces photos, euh, donc euh, c'est dans la France, euh... Alors non, on a des photos, donc on a des photos d'Evreux, on a des photos euh, qui sont prises du côté de Rouen, de Paris, euh, mais je sais qu'on a aussi euh, Berlin, Londres, il me semble. Alors je n'ai pas toutes les infos, parce que ce sont des petits cachotiers les artistes. Et euh, mais voilà, euh, on peut dire que c'est plutôt l'Europe. D'accord. Et c'est quelque chose qui est pour vous une passion depuis longtemps ou que vous avez découvert récemment ou... Alors non, c'est euh, j'ai toujours été attirée par l'art quel qu'il qu soit et, euh, et j'adore vraiment travailler avec les artistes, les accompagner, découvrir ce que je suis un peu... Euh... En fait je suis une petite souris quand ils travaillent et donc je sais tout avant tout le monde <rire> euh, Donc c'est assez chouette ouais, comme, euh, comme un travail euh, mais c'est aussi, ça prend énormément de temps, ça prend beaucoup d'énergie je travaille tous les jours, 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, j'essaie de dormir un peu, mais, mais pas loin. C'est vrai, c'est ça. <rire> donc, euh, mais, mais oui, c'est passionnant. Et du coup, le thème de ces photos, c'est euh, tout en noir et blanc, c'est l'abandon euh... Oui, alors c'est ce qu'on appelle de l'urbex, ce sont des lieux abandonnés qui ont été laissés euh, voilà, un peu à ciel ouvert, en libre accès, euh, que ce soit au niveau, euh, au niveau du temps. Euh, la nature qui reprend ses droits et puis, euh, et puis des... on, a aussi, on, peut, on peut voir des, des, des graphes euh, qui sont aussi des œuvres d'art. Donc on a aussi des artistes qui investissent ces lieux et, et ça donne des choses assez, assez intéressantes. Sachant que quand euh, Yann prend des photos des, des graphes, il ne prend pas uniquement le graphe, il prend le graphe dans son ensemble, dans son élément. Puisque le graphe en lui-même étant une œuvre, euh, c'est... Ça n'a pas de sens de prendre, euh, voilà, comme, comme quand on prend une photo de une photo, ça n'a pas de sens. Oui. Donc lui, c'est vraiment, il essaye de, de le remettre dans son élément. Euh, voilà, celle qui a vos pieds, par exemple, on a un canard qui est dans une douche. Alors, on voit, euh, on voit bien qu'il est, euh, qu est, dans son élément, il a sa place. Et euh, là, c'est une sorte de tournée, l'exposition est dans plusieurs lieux. Oui, on a, c'était euh, itinérance avec, euh, bah, avec notre voyageur. Euh, donc on est allé au Vieux-Livreux, on est allé à Saint-André-de-l'Heure. Euh, on devait aller à Lacon hier mais on n'a pas pu y aller du coup. Et là on est à Normandie pendant trois jours et le reste du temps on est à saint sébastien de Donc on clôture, on clôture les expositions le dimanche. Et euh, voilà, ça fait quand même deux mois et demi que, que les expositions sont en route. Donc il y a un moment il euh, faut aussi mettre un terme et passer à autre chose et, puis, euh, et inventer de nouvelles choses. Et je sais qu'avec elle, nous on en a inventé, euh, je pense qu'on n'a pas fini de surprendre. Et du coup, euh, il fait ça toujours tout seul ou euh, il a des personnes qui l'accompagnent Alors, il travaille effectivement avec un collectif qui s'appelle le collectif Quadco, donc avec euh, Mickaël Liblin, François Ferry et Joanne Lefebvre. Euh, donc ils travaillent beaucoup tous les quatre, ils se baladent, euh, voilà, ils partent en expédition photo tous les quatre assez régulièrement. Et on a d'ailleurs une exposition à saint sébastien morsan avec leur travail uniquement de ce collectif et sur Évreux avec le collectif et 26 jeunes hébreciens. D'accord. Mmh. Non, pour moi c'est tout. Bah ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Ben, merci d'être venu découvrir cette exploitation. Mmh. Au revoir. Au revoir.